Dans l'optique de rentabiliser mon abonnement, je vais voir les tireurs. Et aussi dans l'optique d'avoir de la culture cinématographique. Alors pour le coup, celui-là, j'ai rien lu, j'ai rien vu, je crois que j'ai à peine vu la bande-annonce, mais je m'en souviens pas. Mais euh, il me semble que c'est euh, donc euh, Un Père et Son Fils, le film avec Omar Sy, et l'autre comédien, j'ai le nom, je vous le dirai tout à l'heure. Euh, c'est Un Père et Son Fils, ou alors deux frères, sénégalais, africains en tout cas, qui sont euh, ben, enrôlés par la France pour euh, défendre la France en 14-18, quoi. Euh... Ça a l'air d'être pas mal fait, je crois qu'il n'y a pas tant de combats que ça, c'est plus sur la psychologie et la façon dont ils ont été traités, mais on va voir. J'aimerais vous dire que je ne les connais pas, mais c'est pas vrai. <rire> Moi, comme euh, si vous l'avez vu ce film, ce que vous en avez pensé, si vous comptez aller le voir, si vous comptez pas aller le voir, si euh, vous vous en fichez, si voilà. Je sais pas si c'est le premier film sur le thème, sûrement pas. Ok, on voit cinéma les 7 batignoles et je crois que je vois à peu près où il est. Il est vers la porte là-bas là bas là. Ils ont touché, c'est l'avenue de l'enfer ici. C'est exactement ça que je pensais, je pense qu'il est là dedans. Ouais c'est ça. Ah il est à droite, il est là-dedans, c'est ça. Je vais te faire un tour pour rien. A priori c'est là. Je suis perdu là. J'avais que deux virages sur l'itinéraire, je suis perdu. Donc c'est là où j'aurais dû aller tout droit, enfin à droite, plutôt que d'aller tout droit. Putain, c'est là-haut. Comment je fais Je vais mettre trouver, le signe. J'y suis, je crois. Est bon. Il est bon. Ah oui alors cette entrée là est fermée hein, donc je suis arrivé à y craquer. j'ai dû, dû, dû faire le tour. Waouh wow. quel film quel film. Alassane Diong, le camarade de jeu de Omar Sy dans ce film. Et euh, ouais, c'est vraiment un film sublime. C'est donc en fait euh, comment s'en sortent un père et son fils Peul, Sénégalais, avec leurs euh, leur convictions, leurs certitudes, leurs culture, leurs croyances, dans un pays qui n'est pas le leur, dans une ambiance qui ne les concerne pas à l'origine, dans une, un, un événement qui, regarde, enfin, qui ne les regarde pas... On fait en sorte que ça les regarde Mais contre nature C'est un très très très beau film Je ne saurais pas trop quoi cool vous en dire Les images sont magnifiques L'image je prenais pas tout l'écran C'est bizarre, ça a être tourné Avec des spécifications particulières. Le grain de l'image est magnifique Il y a beaucoup beaucoup de mouvements de caméra C'est très intrusif en fait Il n'y a pas tant de combats, c'est pas un film sur la guerre C'est un film sur t'es plongé dans le binôme mais comment ils gèrent cet événement qui leur tombe sur la gueule et, et qui les concerne pas de prime abord quoi magnifique beaucoup d'émotions une fin euh, attendue mais, mais qui surprend quand même Enfin, quand même jusqu'au bout où tu te poses la question euh, Non non c'est un très beau film ça a pleuré derrière moi pour vous dire on pas nombreux Bah Allons-y. Ouais, non, je sais pas quel est le degré de documentation de l'équipe du film pour euh, essayer de coller la réalité. Je sais que c'est coproduit par O'Marcy, donc euh, avec sa boîte de prod, ils ont dû avoir à cœur de... Oh, punaise. Ils ont dû avoir à cœur de coller euh, au maximum euh, vos souvenirs. Et euh, en tout cas, c'est poignant. Ouais, J'avoue que là, le débrief à chaud, il est... J'ai pas de, de, de film de comparaison en plus, là c'est vraiment un truc à part. Bon allez le voir. Ça aborde un point important de l'histoire en y mêlant un peu de romance. Et en, en ajoutant à ça. Euh, en ajoutant à ça. Je crois que je devais sortir. En ajoutant à ça de l'émotion et du. Voilà, ouais, c'est très beau. Très très beau. Mais non c'est ça, place des terres Ah ouais d'accord On est très bien. Tu à vous mettre devant moi, prenez des véhicules qui avancent quoi. Allez, hop. Et ta meuf derrière toi, essaye vraiment d'être propre quoi garçon. Hein. Roule pas sur la gueule. Bah écoutez, voilà le brief des briefs du jour. Tire ailleurs. Euh, pas de vidéo avant mardi. Punaise, dimanche, quoi. Aujourd'hui, je pars à Nantes. Décollage 7h du matin pour les Dropkick Burpees. Je vous en mets un peu dans la vidéo de mardi si vous voulez. Toute mon comme Prenez soin de vous, mangez, buvez, mais faites gaffe, allez au ciné, kiffez la vie.